Le disque en métal. l'eau prend la forme d'une toile tendue élastique grâce à sa tension superficielle, également appelée force capillaire,